Alors avant de voir comment on peut diffuser une bannière dans notre jeu avec Unity, je vais faire un bref rappel sur le règlement AdMob et notamment au niveau des bannières. Alors je vous encourage vivement à aller consulter ce règlement qui est facilement accessible. Vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez règlement AdMob et normalement vous devriez y accéder. Alors ce qu'il faut savoir c'est que AdMob n'est pas spécifique à Unity et aux jeux. Il est aussi spécifique, il peut être utilisé dans des applications euh, Android ou iOS. Des applications plutôt traditionnelles qui ne sont pas des jeux. Donc il euh, y a des choses qui ne vont pas euh, vraiment coller avec Unity et d'autres qui vont coller un peu plus. Alors euh, j'ai ici synthétisé et à ce jour les choses euh, à ne pas faire, les choses interdites. Et aussi euh, bah, une espèce de bonne pratique on va dire mais vous allez voir que tout ça est du du bon sens. Alors vous pouvez voir ici que la première chose qui est interdite, c'est une annonce chevauchant le contenu de l'application. Alors c'est assez logique, vous voyez ici en haut mon interface utilisateur avec le score, le best score et puis des points de vie. Si je positionne une bannière ici, ben, c'est interdit, je risque d'avoir des problèmes. Alors faut savoir que vous pouvez avoir des avertissements ou même des suspensions de compte, ce qui peut être assez gênant. Donc ça, c'est à bannir, on ne peut pas faire ça. Ensuite, vous ne pouvez pas de diffuser une annonce qui est adjacente aux éléments interactifs. Vous pouvez voir ici que ma bannière est plutôt dans le bas du jeu, et c'est ici le jeu, donc c'est-à-dire que c'est là que le player va y passer le plus de temps, euh, avec les flèches directionnelles. Vous pouvez voir qu'elles sont pas très éloignées. Donc il faut vraiment, euh, ça c'est interdit, parce que l'utilisateur pourrait euh, par mégarde cliquer sur la bannière. Il faut savoir que les régies pub sont très, euh, très euh, intéressées par les, les clics accidentels. C'est interdit de la même manière qu'un robot qui cliquerait toute la journée sur votre pub est totalement interdit. Donc, il euh, faut éviter au maximum euh, de la placer sur des éléments euh, interactifs, notamment ici peut-être les boutons de déplacement de l'user interface, ou bien encore sur la droite, sur un jeu en portrait, par exemple, en dessous ici euh, du euh, menu système, euh, euh, ici Android, encore une fois, l'utilisateur pourrait par mégarde euh, cliquer dessus et euh, bah ça, c'est une pratique qui est totalement interdite. Alors ensuite, ce qui est conseillé de faire bah, c'est plutôt euh, ce style là c'est à dire que déjà on va positionner une bannière à un endroit euh, qui est euh, qui est peu dangereux je dirais au niveau du clic accidentel donc sur un menu ça peut être parfait euh, mais surtout aussi une bonne pratique c'est de la positionner à un endroit qui va pas être trop intrusif parce qu'une bannière publicitaire bah, l'utilisateur si euh, vraiment il la voit trop euh, et que et qu'elle est trop euh, trop attractive ça peut aussi avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que ça peut aussi lui dire, lui donner l'envie de quitter le jeu quoi, et de plus continuer. Donc, positionnez vos bannières à des endroits stratégiques, dans des scènes euh, qui sont autres, pour moi, que le jeu en lui-même. Parce qu'encore une fois, sur le jeu en lui-même, ça va être assez compliqué en, en fonction des éléments de l'user interface, on ne peut pas les couvrir et en plus, on risque d'avoir des clics accidentels. Donc ça, c'est plutôt une bonne pratique et ce que je conseille de faire. Alors ensuite, pour terminer, bah, en conclusion c'est assez simple en fait, euh, c'est du bon sens, en fait on va essayer d'éviter les clics accidentels au maximum. Donc ça c'est une chose à savoir, encore une fois ce sont ici le règlement, règlement d'AdMob à ce jour, encore une fois euh, ici c'est une, une synthèse que j'ai fait, allez voir le règlement avant vraiment de mettre vos jeux en production pour voir si vous respectez bien les règles de Google AdMob parce que encore une fois vous pouvez très vite être banni ou avoir des avertissements.